Plus tard. C'est bien de commencer. Bonsoir Twitch. Voilà. ouais, oh, trop bien cette début de vidéo. Bonsoir. Donc je suis avec Darkos. Bonsoir. Et Marco. Voilà, Marco. Pas vrai. <rire> je suis un autre. Ah oh non, il y a des laissé la fenêtre ouverte et y a des moustiques. Euh, du... mourir. Oui. Du coup, je vais voilà, je vais juste. Je vais pas dormir. Je vais peut-être enlever les dons, ce sera mieux. Je vais juste laisser la cam, voilà. Ah oh bah j'arrive Scaradon en plus. Oui. <rire> C'est drôle ça. <rire> bon. Du coup, vous. on va réagir sur ce Nintendo Direct. Ce sera la première vidéo que je vais mettre sur Twitch. Voilà. Terrible. Super. Bon, c'est quoi, c'est quoi vos attentes, sinon euh, Je pense que ça. Va du nouveau. Du nouveau et peut-être que ça parlait. parler Il a... Parce que que ça ça parlé de Smash Bros. Un peu de chance si que ça parle de ça. Ouais, si ouais. ça peut nous parler du nouvel Animal Crossing, ce serait un plaisir. Ah, ouais. Toi. On va voir, on va voir. Vous regardez où le live Sur YouTube ou... Ouais, sur YouTube. Ouais, YouTube, moi, je ouais, YouTube. YouTube. Il y a mille... Je suis en 1080-60 FPS. Je vais quand même ah. si j'ai pas trop de problèmes parce que. Bon, là, j'ai des secondes euh, en avance t es t es ou en retard. Je vais peut-être du coup mettre en 720-60 FPS, ce sera mieux. La qualité sera un peu moins, mais bon. On mieux. Euh... Avoir une basse qualité que tout ah. simplement. Euh... Il est vrai, il est vrai. Voilà. Et toi, tarcos quelles sont tes attentes Bah, alors une baisse de la Switch, ça serait pas mal, d'air. <rire> <rire> Plus que 20 euros sur ces discounts. Non, mais je voudrais bien avoir les nouveaux persos qui vont avoir dans qu'ils bah, si en annoncent bah, bien sûr. Euh, je pense... S'ils le, le font, ouais, mais qu'ils ne pas trop ouais, longtemps. que ça qu qu qu euh, le... je vont le faire en fin de live. Non, je pense qu'ils vont euh, parler de Super Smash Bros quand ils font vraiment un live Super Smash Bros live. Okay. Parce que vu que, tandis que maintenant, quand ils ont fait euh, Super Smash Bros direct, du coup, j'imagine qu'ils vont parler Super Smash Bros que seulement à grâce à ce live. Du coup, les Nintendo Direct, ce sera plus pour euh, tous les autres jeux. Parce que vu que tout le monde est arrivé sur euh, Super Smash Bros. Voilà. Mais après, peut-être qu'il peut me faire enculer. Et du coup, il pourrait me dire Je suis Nintendo Direct. Je te passe comme du Super Smash Bros. Ah, damn. Donc voilà. Bah oui. Donc euh, c'est que des surprises de toute façon le Direct. Voilà. Je dis quand même euh, S'il y a des personnes qui regardent la vidéo euh, Twitch. Si quelqu'un veut faire un montage rigolo sur, euh, sur ce live, voilà. qui me MP et je mets sa chaîne. <rire> voilà. D'ailleurs Darko, t'as pas eu de, de message sur euh, comment, comment ça sent ton téton sur euh, ton YouTube Pardon <rire> Ah, t'as pas vu la vidéo en entier, dis donc <rire> Ah, mais attends, mais j'ai vu toutes tes vidéos, mais la quelle vidéo La dernière, le Hugo des amis Attends, parce que j'ai une. Faut pas oublier. Faut pas oublier que t'es le meilleur abonné du d'Hugo, quoi. Ah, mais gros, c'est moi-même. Hugo, voilà. Ah non, merde, mince. The Hugo, tu vois là. C'est la partie CSGO, tu as à peu près deux minutes, ça va bientôt commencer. Ah, si, oui. C'est bon, ça. J'en ai des vagues souvenirs, c'est bon. De toute façon, c'est Marco qui a des délires chelous. Ah oui, là, le truc, là, l'histoire, là, on a parlé de deux. Oh non, non, au sombre. <rire> pas sombre. Bah, il est Bah, il est beau. Ah, bah, t'as eu 10 j'aime sur ta vidéo, pas mal. Ouais. Bon, après, tant mieux, hein. S'il y a des gens qui aiment. C'est pas Tu sais. Euh... Tu sais. Euh, ah, ça passe J'ai un like, hein, un like. Ouais. T as, t as, non, as, je rigole. T as, t as, t as tu vas un skin Tu vas un screen, Tu vas un skin, skin. <rire> C'est sûr, t'as mis un like. Eh, hey, je te jure que c'est vrai. Je suis pas les électeurs. <rire> en tout cas, plus qu'une minute. Terrible. Allez. Ah oui, depuis le temps, Marco, il a échangé de pseudo. <rire> Oui il, a ah changé, oui il change presque ah oui. de pseudo. Ouais, tous les mois, tous les mois. Ah, très, très indécis hein. Du coup euh, je me fais plucher je marque marco dans la description voilà. Attends comment on dit ton pseudo ah, non, pas là pas de... Le pseudo d'aujourd'hui là comment on prononce Ah c'est Liandran Ok d'accord Skyward Ça allait plus vite <rire> Ah ouais ouais d'accord Si vous pouvez donner un pseudo plutôt qu'un prénom parce qu'à chaque fois Du coup il est tout le temps mon prénom c'est chiant Ah ouais c'est vrai bah Sous Skyward alors Mais non mais moi aussi, tu as des pseudos, on dirait des formules magiques. Pas possible. Attention, ça va te commencer. Ah, dans ça va bientôt commencer. 15 secondes. allez. 5 secondes, 4 secondes, Go. Allez. Ah, bah, ça commence. Ah, moi c'est 10, 10 secondes. secondes. Ah, bah, ouais. 5-4. Ah, non, mais 3, ça commence 3, depuis le début là. Hein. 2-1. Là, ça commence. Baby 18. Ouais. Donc, on a, on vous, voyez un, vous voyez un écran noir là avec la fumée là Là, j'ai. Oh, non, oh, oh, oh, oh, Nintendo. Oh ouais. Oh, tortins, <rire> ah ouais, vous y êtes en retard. Ah ouais, t'es sur Twitch toi ah non, je suis sur Youtube Ah bizarre. Ah, refresh un coup. Ah, un petit jeu ah. que vous allez apprécier, je pense. Je crois que j'ai... God, Buster Oh, oh Gucci Luigi. C'est le remake qui vont faire ah, sur je... uh, 3DS Oui, je pense. Mission Ah non, mention bah 3. Non, ça doit être le 3, ça doit être le 3. Quoi je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je, crois ça que hein. le... je crois que c'est le... le remake qu'ils avaient annoncé sur 3DS. Ah, le 3. En tout cas, c'est pas mieux. Non, c'est le 3. Oh qu'est-ce que je disais ça, ça ressemblait pas au remake Quoi voilà. Mais c'est terrible. Ah, pas mal. Déjà, bonne semaine. Merci. et c'est trop Est-ce Fichier, tu Que je le de la Oh ah c'est pour toi ça ah, oui. ah non mais par contre je crois que c'est le pire euh, jeu Kirby que euh, tout le monde détestait <rire> Ah bon Oui a... celui-là c'est pas celui-là, c'est pas le meilleur dire, Mais il est quand même bien que j'essaie. courses il of a l'air sympa a oui, il est, the il a un peu. côté euh, Yushi Voli. 3DS is also up new Ah, ah c'est sur 3DS OK. Items, moves, ah oui, c'est pas sur Switch alors. Ah, sur 3DS. C'est dommage mais sans Switch. Pour to top it off, new minigame, il ouais, y a une chance de voir d'autres faces plus Midnight. Vous sortez le grand flanc de Kirby's extra epic yarn lance immédiatement pour Nintendo 3DS en 2019. Ouais, ça va être la suite de Kirby avec les ok. Ça bon. pense. Bowser ouais. Jr., destiné pour la grandeur The Mushroom Kingdom has a ah bad oui, taste of the la And the only ones who can save it are Mario, Luigi and Bowser Oh ah, un oui, Non celui-là il bien Ah, ah c'est vrai story, de Bowser ouais. Et... Now you can go on Bowser Jr's journey as well dans his new adventure, Sinon, Bowser tiens, Jr. Truc, sets off to trouver his own Luigi, remedy for les warps. mais, je thanks ai to his à signature selfishness, final. he ends up causing ouais, more problems que than Et than a few more than a few more than a few more a few more than a Bowser Jr mais ça peut être très drôle hein, de voir euh, le sérieux de Bowser Jr, Ah j'aime bien. Ah mais si c'est ça, okay, ok Allez, autre chose. Ah. Ah, voilà ça c'est le remake. Ça, voilà là c'est le remake. Ah ça c'est la version 3DS, c'est le premier je crois. Ah, euh, ouais je crois. That fans remember is intact. Even when you're playing the new -player mode <rire> <making> faut qu'on possède les, les deux. Les jeux. Ah, pourquoi pas alors, je trouve le skin vert là comme Mario ça, c'est pas très beau, pas <rire> <rire> <rire> Je suis Luigi. vert. <rire> c'est vraiment cool hein, sur les 3D. <rire> Et on reconnaît maintenant, c'est le Mario vert. Ah. Ah. Non, euh, <rire> le bout était mieux. <rire> Il se fait lécher. <rire> <rire> Luigi's mansion will hunt Nintendo 3DS on October 19. Ah, 19 octobre, ok. Pas mal, pas mal. Ah bah, Pokémon Oh non Oh non Oh ne Il croit vraiment à la connerie. Oh, mamie <rire> We'll ouais, oh ça a l'air un Ghostbusters Ecopus. En point, ça rame, wow. <coughs> bon. content, <coughs> mmh. Attends, Monster Monster, il m'a dit qu'il y a 2 FPS, wow, t'es pas bien. En Ghostbusters, il n'y a pas eu ça. <rire> <coughs> bon, bah, après, après moi, je, je connais pas trop la Yoka licence euh, YokaWash, mais ça peut être ah, sympa. pourquoi. Ouais. You know c'est le bon moment de devenir un fan. Moi je trouve ça ennuyeux. Ah hein. regardez, version bleu et blanc <rire> ou rouge. Non, ils ont vraiment placé la version chat et chien quoi. <rire> oh c'est des ah. génies. <rire> bon. ouais. Ça va, il y a le Corby qui m'a fait peur. Ah ouais, non, il a Switch. Si je dis pas de bâtiment. Ouais voilà, il, il est le dit là. C'est bon ça. Hein. Fais un clac en doigt. <rire> ouais. Ah, ça t'a Spoiler spo spo spo <rire> ah, pour un film. Si vous avez de l'avance, spoiler quand même. Ok. Vous voyez quoi là? Euh, Nintendo. Des Et là y'a des okay. mecs. Là y'a un là, truc. Ah oui, la meuf là? Là je vois ouais. un mec, là je vois une meuf. Là je vois un masque. Voit, là ouais, le masque à gaz. Oh on est plus, on est en bas de Version 4. Ok, donc il mise à jour. LOL, euh... joue pas, ça tombe bien. LOL c'est Naruto. Ah, pourquoi il nous faut Ouais, un Naruto Ils <rire> <rire> ouais, sont là à faire ça en mode opening là Opening d'anime Bah je trouve très sympa là, euh, quand c'est. Ah il Par contre faudrait changer la typo de l'écriture en hein, parce que là c'est un. <rire> oui mais je pense que c'est l'écriture de Splatoon donc euh, c'est normal. Ouais mais c'est les gosses qui jouent à Splatoon s'ils comprennent rien. Euh... C'est vrai mon frère il joue dessus. <rire> En tout cas, euh, pas mal, son nouvel opening de One Punch Aïe oh, yeah, aïe yeah, yeah, aïe yeah. aïe J'aime bien la musique. Oh voilà, il fait quoi lui il... il fait des smoothies. <rire> <rire> Attendez, je veux juste le marrer. La, la mise à jour 4.0, c'est pâte royale. <rire> oh le pigeon, oh. c'est nous. Le, le pigeon quoi ah, caméra. C'est quoi ce rasengan ce oui, là C'est ce bijou C'est qui qui met du sperme violet Incroyable. Hé, hey. encore Non, c'est juste pour dire que. Non, c'est tel... les petits messages genre. Euh... Abonnez-vous sur <rire> <pour> notre chaîne. <rire> c'est à la fin, on va apprendre à <rire> Ah, ok, c'est juste ça. ça. Oh, Mega Man. Ça, ça il était dispo sur PC. Ah. était je crois. Oui, il était, il était annoncé sur, euh, sur PC, mais. On Nintendo Switch. Jump, slide. Tu te the rappelles, Megaman Marco oh. oh, que de beaux sons, là. Je ne réagis pas du <rire> tout, en <rire> tout cas. Bon, bah, ça a l'air intéressant. Un sens, coup, ça donne plus, plus envie, hein. Ça donne plus envie. On mmh. peut le choper sur PC, ça. Oui, je crois que tu peux le trouver sur PC. <rire> cherche sur Steam, je crois bien que tu peux l'avoir. Je ne vais pas chercher sur Steam, moi, je vais chercher. Euh... Voilà. <rire> et show'em who the real sûr, boss hein. is when you need to most. Ah là, Mega Mega Man 11 le que nos amiibo. <rire> Acheter nos amiibo pour avoir de l'énergie. Ah pour ouais, avoir 15 15 ah, ah. hein. Oh les gagnants, on va <rire> voir euh, Mister MV ou 1, 2, 3 Lunatic. Oh <rire> non. <rire> <rire> <rire> Putain, Putain mais c'est perso quoi. Suisseur de bite. Ouais. Ah, c'est ce que j'allais dire mais... Oh. Mascasse. Masca. Ça c'est ma boy ça. Ma boy. Paratrooper. Mmh. Il va mettre un personnage dans le roster Oui. Il va le mettre dans le roster. Nice. There will even be a new il peut y avoir un mode Amusez-vous à taper les Ah, ça c'est pour entraîner ton oh, je jeu. Prend... Il, il prend <rire> <ski> <rire> <rire> La casquette Ah, bah, ah, <rire> ah ouais, bah là, d'avance. Là, là c'est we'll for... for Fortnite. <rire> édition, là c'est Fortnite Edition. Ah, oh, euh, version 2. Ah, c'est la version 2.0, ok. C'est une nouvelle mise à jour. Je le stream. Excellent. Ah. Intéressant, intéressant. Ah, ça c'est intéressant. C'est quoi ça Oh. C'est une compilation de jeux Capcom. Ah ouais, mais ça c'est ouf. Ils ont quoi ça Oh non, je lague, c'est terrible. Ils ont des Neo Geo. Ils ont quoi d'écran C'est sur Switch Euh, oui. Et ils ont mis des jeux Neo Geo, des virtuelles consoles. Ils ont fait plein l'écran, le, le stress, Ah en gros là il te montre euh, les jeux euh, Capcom euh, vont mettre sur Rich euh, et c'est des jeux rétro. Je je oh on peut jouer à 4 Pas mal ça. c'est pas mal ça. Oh Jean en ligne. En ligne c'est bien parce que si on peut jouer qu'à côté c'est pas terrible. <rire> Vas-y pousse-toi je suis en train de défoncer là. Putain c'est terrible, bon au moins le stream a crash Donc là je suis en train de une Nintendo Direct, c'est un plaisir Alors, Tu pourras avoir la redie de façon live Oh ah. ça je le savais <rires> ah. C'est cool, le le voir en direct ça, mais là il en pas le Switch. Bah ben, c'est non, c'est pas que j'arrive pas à le voir, c'est que j'étais en train de le voir Mais vu que ma connexion est pourrie, ben, bah le slide, il est en chargement. Toadette ouais. Toadette Nabbit ne <rire> fait pas de dégâts. Ok, donc, Né Super Mario Bros. Euh, U euh, Remake euh, de Luxe Edition. Oh. C'est quoi cette pute? <rire> Non mais Peach, c'est un tout depuis tout à l'heure. Ah ouais, je, je crois que j'avais vu, euh, vu le, quand c'était le gameplay de Luigi et c'est... Il faut pas perdre une seule seconde. T'as 100 secondes à terminer le jeu. il a plus une mise à jour la version mobile. Je sais qu'il y a sorti une sortie de mise à jour mobile, un truc mobile. Ah, je sais pas. Mmh. Oh, On oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Oh. sur une tête de Switch. Oh! Bon, oh. J'avais vu une vidéo sur ce jeu, j'avais envie d'y jouer à ce jeu. Oh! Oh, il a l'air trop bien. <rire> ah, il ah, est en mode. Euh, remastered. Ah! Je, je connais pas du tout. Si, c'est un jeu carrément, il joue sur mobile. Il m'a conseillé Juste roll and roll, all over the place, and all over stuff. Je suis un peu jeu, <coughs> ben. ben en gros euh, c'est... Ah il ramasse les orvilles Voilà, c'est comme les jeux où par exemple, euh, tu as un, un petit poisson, tu prends les plus petits, <coughs> butsies, et après tu prends ouais. les plus gros. C'est ah. comme, c'est le seul principe sauf que tu remplaces les poissons par euh, des objets qui y a dedans, <coughs> dans la maison. C'est con dire comme ça mais... Roll it till you reach the stars, anytime, anywhere. <rire> T'as vu la famille à côté? <rire> ah, hiver 2018. Bon, ça va être en décembre. Allez. je suis claquez que c'est 19 le hein. ouais. si, Là, si il claque les doigts, vous me le dites. Hein, si il claque les doigts, vous me le dites. Attention. Ouais. Bah après ça, il parle. Hein. Il claque. Encore plus de fun. Il, il claque les doigts. So, C'est quoi Nintendo Switch Online oh, en fait C'est quoi bon. cette voix française Nintendo Switch Online. T'es <rire> <rire> <C> dépressif le <rire> mec. Okay. Votre abonnement vous donne accès. <rire> Voici ce que nous allons faire pendant que vous achetez votre, notre abonnement. Attends, attends. Tout d'abord, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis ou... Luigi quoi, <rire> Affronter des joueurs du monde entier ou former des équipes. C'est le principe de jeu en ligne. Ah, ça parle ça. Choisissez-vous. préférés. Il y avait en ligne Oh, tu m'avais parti <rire> il y a logique qui est triste, le pauvre. <rire> vous pouvez même profiter des classiques de la NES mmh. ou et quand vous le souhaitez, sur Nintendo Switch. Oh, c'est pas, pas, pas mal, ça. ça. Ouais. Laissez-vous porter par le jeu, que vous soyez le boss ou un petit monstre. Dans les jeux multijoueurs, si... confier une Par voiture, contre, il faut constamment même. être connecté Internet pour y et jouer, c'est Ouais, C'est nul, ça. Vous pouvez aussi Mais C'est pas mal, l'idée, déjà jouer aux jeunesses à des à tous les, les classiques, oui, c'est Vous profiterez d'un catalogue de jeunesse mis à jour <rire> <La gueule>. régulièrement. <rire> Il y a lui, s'il te plaît. Non, même pas, d'accord. Oh, un Luigi sait bien qu'on a beau prendre toutes les précautions du monde, un accident est vite arrivé. Vos <rire> précieuses sauvegardes pourraient disparaître. Mamma mia mais nous avons pensé à tout. Ah, salut. Euh. Avec Nintendo Switch Online, vos sauvegardes sont copiées automatiquement dans le cloud. Ouais. Même si votre console tombe en panne, vos sauvegardes sont en sécurité. D'accord. Ah, application... <rire> Nintendo Switch Online, c'est aussi une application pour smartphone. Grâce au chat vocal, vous pouvez discuter avec vos amis dans les jeux compatibles. Ah, c'est mal ça! Ça évite euh, de me déplacer sur Discord ou des trucs comme ça! Les spectateurs peuvent participer à la conversation. Personne n'est laissé de côté. <rire> Salut Marco, euh, comment ça va la famille? Par contre, faut éviter de dire mon prénom. Surtout <rire> quand on enregistre. Cette application vous permet de faire des services tels que Comment ça, le match de, de tennis? Là, là, vous voyez quoi là Là, un cube. Là, on voit les... Les là il scrolle l'écran. L'offre des excuses. J'ai plus d'avancées seront révélées prochainement. Ah. Encore plus de femmes. <rire> Yoshi elle a l'air perdu avec Nintendo. la manette de son... Ou le tarif encore Ce service sera disponible dès le 19 septembre. Ah, Choisissez la formule qui vous convient. S'il y a au moins deux comptes Nintendo dans votre famille... Bah, médial, euh, une solution c'est moins cher qu'un abonnement PlayStation Network ouais. ou... Bah écoute, la euh, beauté euh, c'est pas mal mais... Le chat qui est en sueur, qui est en sueur. Ouais. Oh, c'est des Joy-Con Oh, pas oui. mal Eh, bah, s'accrocher en fait. Eh, c'est pas mal Par contre, le prix, euh, ça cher. Il pas encore vu le prix. Ah, ah, moi non, plus. pour ça, il pas dit, là. Mais c'est pas bête. Oh, vous voulez que je donne le prix Attends, attends, attends. Vous Vous c'est cher. Il a pas le prix. Ça peut être intéressant si tu peux le connecter au PC. Ouais, c'est comme les showing de boss. Ah, ah claque un autre mon doigt. jeu claque mon doigt. Allez, ah, Pokémon. Allez, Pokémon. Vas-y, on s'en fout de ça. <rire> <rire> on sortait la, la voix de Darkos. Hey, ah, Personnellement, je sais pas, pas trop. mais. Oh, technique secrète. Si, va, je de... si, si je, je devrais le prendre, je prendrais Evoli. Ouais. Oh, et <rire> Tu as coupé mon arbuste, tu et oh, as coupé mon bonsaï. Oh, j'ai perdu tout. Ah, oui. des... ah t'as un peu de retard. Maintenant j'ai pris l'avance. Là, oh, ouais, en vrai, si je peux aller en avance devant tout le monde, donc. Quoi? Euh... <rire> si tu pets ton <Donc>, Pikachu, <rire> c'est pour ça <rire> que j'ai fait le tout à l'heure. Mais, Oh, on peut Pikachu. Oh, Attends, je vais essayer de faire pause wow. aussi. Ah, le 16 novembre. Ça c'était prévu hein. Je suis désolé à prendre la vente Ah il y a le nouveau... Par contre la console jaune plus là... Tiens le Pokéball. Allez, autre jeu... C'est quel jeu ça Attends, attends, attends. C'est quel jeu ça Oh! About Diablo III, oh dark ah, ça, ça, ça va ça faire plaisir à Nartax. Oh j'ai esquisé. Oh, j'ai je... oh, oh, oh, <rire> oh, wow voit, Ça Bah, je sais pas si mm -hmm. c'est un nouveau scénario mm -hmm. ou pas. Oui, ils reprennent euh, le 3 quoi. Mais pourquoi pas, j'ai jamais joué, joué un joué, joué, Je l'avais je, je crois que j'avais testé sur PC et il me semblait que sur PC il avait l'air beaucoup plus dark et beaucoup plus sombre. Ah, on ouais. peut jouer euh, 4 sur le même écran oh, pas mal Oh, Ganon <rire> C'est un peu comme Minecraft. <rire> oh, il y a Ganon. Où ça oh, oh, what Ganondorf Ganondor Oh, il tape contre le route. Diablo 3. il et jouer à quatre en ligne, ça donne Et on peut jouer 4 euh, sur même écran aussi. Ah non, ça c'était un guépard. Ouais. Yes. Le, le truc que je veux. Super Mario Party. Types mmh, euh, 10 minutes et c'est fini. Joy-Con controller and get your body in Soundstage. Là, va aller dans la série 1 de la C'est en vrai, c'est très bien ça. Un nouveau Mario Party sur Switch. Bah... C'est tr très fun à jouer avec des potes ouais. ou même. Ouais. Non mais gros, wow, tu mets ton écran course, comme ça dans la voie-vite, tu skis gros, pas envie qu'il là, c'est pas possible. <rire> Achetez bien les écrans de protection. Même si cool, cool, ça. ça. Chaque personnage a, a des trucs spéciaux, c'est pas cool, ça. Oh, ça, ça a <rire> Compete against players around the world In the online mario mini-game mode And more pas mal, pas mal. The festivities begin when Super mario Ah c'est le 5 octobre Je pensais c'était le novembre Oh ça arrive vite Emmy. en fait il lâche tout l'argent en octobre Game Freak oh. oh. nouveau a Un jeu, euh, nouveau le jeu Un nouveau jeu Ah village. pas mal spoil en tout cas Under the de monsters. Indeed, the entire story takes place in this one Ola. single village. Take up arms against invading monsters non. and strategically select from a variety of de yeah. situation calls for it, <rire> il the <rire> est il oui? secret village Find out il va lâcher un <rire> Bah intéressant, je voudrais savoir plus d'infos sur le jeu. Ah bon ça ça sera Développé le 3 ça. Ah. Bon un jeu. Euh... Non ça c'est un jeu j'ai acheté, j'ai joué deux secondes. <rire> Et en live. <rire> en vrai fait, ça c'est un bon jeu ça. Bah, je voudrais bien y jouer, mais c'est assez dur, oh, non oh, oh, est pas Il est moche sur Switch. Ah, il rame. ohlala. Oh. Et, <rire> et en plus, vu que c'est pas clavier-souris, ça doit être hyper chiant à contrôler. Bah, tu ah, fais avec on... le doigt. Ah, ils vont te passer à tu <rire> vas avoir Je pense qu'en vrai, si tu le prends sur Switch, c'est la, la meilleure façon de te purger en vrai. T'es là, ah, je veux une petite purge, allez, vas-y. Non, non, mais par contre, je l'ai vraiment Moi, je pas possible. Ah, j'ai oui, On est pas sur un live. Attends, on est sur le live Xbox ou oh. Nintendo là oh. Oh. <rire> ah. Allez, ça y... ah, ça balance des noms, j'ai rien dit. Bah, ça, ouais, j'ai pas dit euh, Morca. S'il y a besoin de, de bannir des gens sur Twitch, euh, euh, The Gobi. Ah. <rire> ah, de toute façon. Ouais. Euh... Ah. Oh oui! Ah oui, je oh, celui-là, eh, celui celui-là, celui -là, je suis ultra chaud. Lui, <rire> des... <rire> qui fait et et il est déjà ma chaîne direct. il a l'air génial. Ce... Ah oui, j vu, on avait vu euh, le 3, ouais. Il est beau. Hein ouais. ouais. il est beau. Et bah, est... moi, ça m'a surpris quand ils ont montré ça dès le premier. Dès le premier jeu de l'E3, mais. Oh, c'est magnifique. Des, bon. des, des lourds combats oh, de cas. Oh, ouais, ça va être terrible. Oh, oh pas mal ça. ça c'est un jeu que j'ai ah. sur Twitch, euh, direct sur la chaîne. La thème de personnes qui vont se pro qui vont se croire être dans la Pacific Prime. Oh, ouais Oh, par contre, la gueule c'est J'avoue, c'est la force Vélos. Ah, c'est la force A ton fils à ton fils so good. contre il faut nous donner une date. Bah, ouais, je pense qu'il va te le dire. Ah euh, 2019, non, là juste, juste l'année. Oh. Oh, c'est quoi ça oh, 2019. Oh. Ah, c'est un curé, ça. Non. ah, non, c'est Yoshi. Oh, il a gobé son frère. Non. <rire> Théoriquement c'est pas le genre. Wow. Oh pas mal ça. Ah il m'a l'air mieux. En tout cas il m'a l'air mieux que celui de Wii U. Bah, c'est normal. Oh. oh pas mal ça. Tu vois, il a l'air d'être cool comme jeu. Ouais, ouais ça a l'air d'être un bon jeu de posé, de mais. Voilà. Ah oui, clairement, le... ah oui, c'est le petit jeu comme Yoshi. ça que tu fais tranquille. Tu peux partager avec ton cousin et tout. Euh, il va c est c est se mettre un peu au quand le patron il t'embête. Oh, là, il y a, le, y a le, la saison. Printemps. Ah, il a pas pris la pièce rouge. C'est quoi ça Et pour le prouver. Digital, un jeu c'est plusieurs jeux de plusieurs jeux. Oh. Ah ouais d'accord, il a, a, a, a essayé de lâcher le risque. Le Uno. le <rire> bah bah <même> le Uno. le Uno en sorti sur le de là pour et temps, un euh... pour face the coup, of non, peux, quest, par exemple, euh... Ah mais attends, il y a un Hearthstone mmh. et plus là je viens de voir <rire> <rire> ouais. Oula, ah Un jeu de Seigneur des Anneaux, bizarre ça Ah ouais, The Lord of the... Ah c'est-à-dire que le machin là, le jeu de plateau, ça. Ouais, c'est le jeu. Ah soit le jeu de plateau, soit le jeu de plateau. Ah Oh un jeu de donjon Ah pas mal ça Catan Intéressant Exclusive Ah, nouveau jeu Non Oh Ouais. Iron Man. <rire> ah, il était pas sur qu -ce euh, PC. Qu'est-ce qu que c'est Je crois ah, qu'il était sur. Non, je crois <rire> qu'il était sur PC. On voit le bateau. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce. Jeu oh, pas mal. Ah. Oh. Civilization. Oh. Après, euh, j'ai jamais joué à un jeu de mais... mais. ça, c'est pareil, c'est des jeux de gestion, ça se joue pas sur console, c'est infâme. Ah, si, ça joue, parce que du coup, ça existe dessus, mais ça devrait être. Civilisation 6. Par contre, les gens dans le chat qui sont en mode Zelda Zelda, yeah, le Breath of the il est sorti il y a même pas un an, faut se calmer. <rire> oh, là, il y a une date là sur ce jeu. Novembre, um, ouais. Bon, va Ah Le jeu que tout le monde attend à la topie des années. C'est quoi C'est un Star Fox Oui, c'est un Enfin, c'est un jeu créé par Ubisoft. Ah, le là ils ont fait le Ouais, ouais, c'est genre... En fait, il y a juste le vaisseau du renard, il y a juste le vaisseau, c'est ça, C'est ça, la bonne OPSP. Il y a même pas Sleepy. Vous voulez notre jeu Ben, achetez le jeu, il y aura juste le vaisseau, Oh putain, Do il est a trop a a bien le nouveau Tara, c'était un petit Ça va le nouveau Man's Alors En <rire> vrai, No Khan, maintenant il a l'air d'être terrible. Hein. Oh. Je l'ai testé, les est oh. oh. Ah ouais, ouais. Oh. Pas mal ça Après, j'avais pas joué au début, tu vois. Oula. Oh là Oh, c'est Wolf uh, Qui mange le crabe. Oh, il a mangé un écran de Ouais, il a pas kiffé. Ah, il y a espèce de con, tu manges pas la carapace Tu manges ce qu'il y a dedans Il est Saint Louis. fou Octobre 17, eh mais en fait, uh, je crois qu'ils enchaînent leur jeu en octobre d'abord Ah Intéressant. The World Ends With You, Final Remix, features an all new story segment called A New Day. Which contains a remixed map of Shibuya, so you'll really have to scramble to <coughs> the area or face oh, ça jeu, ça, oh, oh. Pers oh. pers Le personnage <coughs> n'était pas dans un kingdom Hearts okay. Le bon non, ouais. Ouais. Well, ah, non? à droite. Remix Celui avec les casques. C'est Un personnage. Un personnage. Un Un personnage. Euh, mais... Un personnage. Un Un personnage. Un personnage. Un personnage. Un personnage. Un personnage. Un personnage. Un personnage. Un personnage. Un Un Un les Un When Xenoblade Chronicles 2, the Golden Country launches September oh au bout de quelques jours là. 2, bah, ah. Ah, oui, ça, oui. Il y a, sens, il y a, a le pass c'est pour ça. Ah pour les processeurs Switch, Oh Oh, ça ça va faire ça. Vrai, ça, plaisir action, marco, ça. Ah, oh, putain. oh le <rire> jeu est est Oh, question. <rire> <rire> Ah, ok, 2019, non, mais lui, il a pas le Don quoi. non mais Coucou Vic, c'est 19. Oh yes! j'y yes. Ah, oh, cet hiver, nice ça. Par contre, c'est une yes. grosse blague Warframe sur Switch, comme qui était dégueulasse. Bah, regarde le NBA et vous ready to à in dans la to de Smash Hit NBA 2 Je la Play as the Joker, Harley, Max Luther, and the rest of the best of the worst in the all new Lego DC oh. Supervillains on October 9th. Oh, Lego. Lego DC. DC. <rire> DC. <rire> oh. Oula, ça rame. <rire> Contre, oh. le la, fini Final Fantasy. Oh ouais, ah ouais. co-op de co action RPG Final Fantasy oh, Crystal Il le Il, faut faut il y y <rire> <masque> <rire> va falloir qu'ils euh... oh. soit ça remaster ou oh. Ah, d'accord, Crystal oh, au début je me suis dit est-ce que c'est Final Fantasy XV qui, qui, qui, euh, qui a mis sur mais ouais, J'ai la console à <rire> ah ah non oh oui, yeah. regarde, oh yeah, c'est Final Fantasy XVI voyons. Ah c'est un remaster, <rire> j'avais raison. Oh, bon. c'est quoi cette version <rire> Ah bah là il est là le jeu Ah oh bah tiens Ah oh, il y a Noctis voilà. si Il a voulu, bah il a... ça, est Ça c'est sur mobile ah à bon. mettre ça C'est mobile bah, Si vous si, passe si, si, ah. sur la version PC hein, avec la version cif... Ah, ah. Oh, regarde il y a les figurines pop Si vous voulez me donner Noctis il faut le mettre dans Smash Bros <rire> oh, Regardez il y a les figurines pop là ah, Incroyable Oh figurine pop Oh y le a... cloud <rire> Un Octis, incroyable. <rire> il était pas sur PC, ça Non, je crois que c'était pas, je l'ai oublié, oh mais quand même. Oula, oula, oula. respire mon cou. Ah Prends un de toi, Chocobo Ah mais d'accord, mais il a fait ça juste pour des Chocobo. Mais mec j'avais un, un jeu chocobo un avec un jeu de cartes Oui Et j'avais un jeu chocobo. chocobo Dis-toi, c'est grâce à ça c est c est bien. que... Bien. Oh, c'est divers t'ai mangé un bon, bon vent avec ça. Dark C'est quoi ça Final <rire> Fantasy C'est pas, ah, ouais. pas euh, un jeu gratuit que tu peux trouver sur internet ça ouais. Mon identité secrète n'a plus aucune euh, secret en plus. Merci euh, à toi Skyward. Ah ouais, très plaisir. Dark Souls c'est Allez, oh le Zodiac. Oh. Ah mais il était déjà sur PC ça. Non. Oh, ok. Ah. Il va nous lâcher. Est-ce qu'on peut avoir le. qu'on peut, le... Qu peut le Titus qui rigole s'il te plaît? Oh des bisous. Ah oui il y a le Titus. Super je vais pouvoir euh, voir en acheter le Titus qui rigole. Ah, ah ouais. évidemment, ouais. le paquet final. C'est que pour deux, deux, sûr pour deux, deux 19, sûr, ah, ah, Voilà. Ah va y passer, hein. Allez. Pfff. Bon, on aura zéro euh, Animal Crossing. Ah, peut-être. Attends, peut-être le One More <rire> Thing. Nintendo nos petits Smash Bros. <rire> ah, la console. Bah ouais, en plus, elle, avec Carrefour, <rire> il l'avait dit hein, y a En tout cas, il est très beau. J'aime bien l'idée. C'est juste des autocollants, regarde. Ah. Ah, ah oui non, en code de téléchargement c'est nul ça <rire> Ah ouais c'est Tu <rire> ils aiment bien, ils aiment bien faire faire ça, dans les hands jeux en Ouais c'est genre euh, vas-y gagne des pièces d'or On peut voir la version Gamecube maintenant On peut voir la version Gamecube s'il Bon, je vais ah, un voilà. Nintendo GameCube controller ah ouais. adapter et Nintendo GameCube controller Super Smash Bros. C'est ça que je vais prendre moi. Ah, des bonnes manettes. Ah, c'est tout. Bon, faut, faut en faire en main hein, des manettes hein, parce que faut pas que ce soit oh le cool. mec ouais, ouais. qui marque Tu Allez pas, hop. Hein. Ah, il y a un Walmart fin Ah. Et ils ont surprise. C'est le pas. Le comment toi dans Smash Bros. Tana aussi, arrive. <Pesse, passe. rire> oh, ouais, ouais, ouais, ouais. Il ah, bon, voilà. passe. Oh! Ah, bah voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Un est-ce que c'est -ce est un nouveau est-ce que c'est du attends. jeu mobile? Attends, attends. Oh, mobile à mon avis? Imposture. Attends. Ah oh, non, par contre, si c'est juste un remake du New Leaf, c'est pas. Ouais, ouais, ça, ça pue, ça pue. Ça, ça... S'il te plaît, Marie, change de truc. Ah, la secrétaire. <rire> ah, ah, la référence. Ah. Oula. Non, me dis pas que. Euh... Non. Attends, c'est du BT. Dites-moi, mais c'est du BT. Des... Attends. Okay. <rire> non. <rire> non. <rire> Oh ah, pas Marie, t'as pas. Attends. Ah, ah est est ça pas si ça. Si c'est ça je me m'arrête Attends. Attends. Non, tu vas pas me dire qu'elle a mis ce <rire> personnage. Putain oh, mais, mais c'est <rire> bon. Aïe aïe aïe mais non. Mais c'est <rire> euh, et... bon, bon bah là c'est bon à euh, Nintendo là, ils sont mis tous les fans à dos hein. et euh, Moi je vous dis, euh, ouais. Maris c'est mon, mon main euh, sur ce jeu Putain mais, ah elle non, est dans, mais... Elle est dans le chat tout le monde dit c'est pas possible Non mais là si Nintendo ils ne reçoivent pas des menaces de mort après ce le <rire> Tous les fans de Animal ah, Crossing ils sont en colère Oh non, là non il y a une... oh de non, c'est On t'a baisse, mais. Attends, attends, attends. Il y a un truc. Oh. Ah bah, la jeu je pense. Attends. Attends, attends, attends. Le mec, il est pas <rire> mal. <rire> J'ai vu, il y avait un mec qui nervé en raqué, il a fait. Eh hey, voilà c'est des fous. <rire> du calme, du calme. Non. Ah non, c'est des, des graphismes Switch. Attends, Alors, ils ont recruté Marie. Lui aussi, mmh. je viens de le fight, à mon avis. Bon, si nous mettons son jour écho, c'est bon. Ouais. Attends. Me Mais j'ai aussi tout un tas d'affaires courantes à gérer. Je dois m'assurer que tout le monde retrouve un endroit agréable à vivre. En rentrant, oui il... ou par contre, Après tout, passer ses journées au camping ou se battre ou que je avec c'est épuisant. Allez, j'ai encore du travail. Ouais. Oh, ouais. oh <rire> On l'a remonté At <rire> A Attends. Oh allez, c'est bon, oh, c'est commencé. Voilà. Allez. Voilà les fans ont eu ce qu'ils me demandent. Euh, alors, attends, je vais regarder la réaction du chat. Oui, oui, oui, oui, oui, oh my god! As, ouais. as... En plus, t'as des mecs qui font NON! Bien joué à vous, Nintendo! Voilà. Ouais. Il y a hey. tout le monde sur Twitter Alors. qui dit Ouais tout, enfin! Bon. Ah non, mais heureusement qu'ils l'ont mis parce que là, s'ils si ouais. nous... nous lâchaient avec juste Marie arrive dans ton livre! Là, vraiment, ils, a... ils, auraient laissé ouais. leur... ils auraient coupé là. Ouais. Je pense qu'il y aurait plein de gens débiles comme ils sont, ils auraient été mis... enfin, envoyé des menaces de mort et tout. Ouais. Oh. En tout cas il y a eu pas mal de surprises le Kirby euh, incroyable qui est sur 3DS m'intéresse Yoshi et la surprise Animal Crossing par contre par contre quand quand j'ai vu euh, camping ou Smash en bleu je me suis dit non ça peut pas être possible soit c'est un jeu où il y a que Marie comme personnage principal ou soit elle est dans Smash elle et là, et là elle est sur Smash au début j'ai eu peur au début j'étais là en mode ah, Animal Crossing, est-ce que ça va être le nouveau Là, ça commence à parler tout. Je fais, putain, non, me dis pas que c'est juste, un, juste un, un, pauvre, un pauvre remaster sur Switch de New Leaf. Après, ouais. là, hop, Marie sur Smash. Je fais, oh non, ils vont pas laisser. Leur... Alors, du coup, maintenant, ouais. on va faire un, un top 3 de ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. Enfin, on va faire un top 1 juste ce, ce qu'on n'a pas aimé. Mais voilà. Du coup, on va commencer par Tarkos. -ce Alors que moi c'est le jeu Meka là, info. Le jeu mecha, là, hein, le Jamaica, ok. Ouais. Est-ce que t'as pas trop aimé Oh wow. bah, après les petits jeux genre euh, lui euh, l'autre là avec qui mangeait ses. Comment il s'appelle là Le petit euh, dinosaure vert là. Yoshi. <rire> ouais voilà Yoshi moi c'est ma Ouais. Voilà. Ok. Et toi Marco Euh bah moi c'est bah le le teaser là, de bah, le nouvel Animal Crossing, mm -hmm. bien évidemment et euh, euh, ouais. Ouais, le Luigi's Mansion 3 même si j'ai pas fait les deux derniers c'est vrai que, que, que le Luigi's Mansion ça au début euh, je voyais les fantômes différents j'ai fait mais non Marco c'est pas possible que ce soit en remastered <rire> et là d'un coup il bon, y avait le remastered et du coup bam, <rire> surprise Luigi's Mansion 3 mmh. et moi ce que j'ai aimé très franchement bah, c'est euh, <rire> euh, euh, presque tout il y a juste peut-être l'abonnement qui bon qui me fait un peu peur mais bon c'est raisonnable. Voilà, <rire> il, il, il y a vraiment un mec dans le chat qui a fait déçu Smash Bros. <rire> <rire> non, mais le gars il a retard du live. Non, mais le mec, c'est pas comme si les deux Nintendo Direct précédents, ils étaient pas uniquement consacrés à Smash Bros. Ouais, voilà. et... et très franchement, le seul truc qui m'a beaucoup surpris, c'est certes Luigi Motion 3 et surtout le les deux trucs à la fin du Crossing. <rire> Ah là là, c'était une grande surprise pour moi. Parce que, très franchement, quand j'ai vu le Animal Crossing, j'ai fait... Alors, soit c'est un jeu exclusivement sur Marie, parce que vu que pas mal de, de fans d'Animal Crossing ont beaucoup euh, aimé Marie, et aussi parce que c'est le personnage euh, secondaire euh, du New Leaf, si, si c'est bien cette version-là, hein, de la 3DS. New Leaf, c'est bien ça Non, d'accord. Euh, le Animal Crossing où tu était le maire, c'est sur 3DS c'est à cette ouais. New Leaf. ouais bah dans okay. tous les animal crossing je crois. oui enfin euh, non sur le sur les premiers c'était considéré comme un villageois et okay. c'était sur 3ds où t'es devenu le maire et après okay. euh, sur euh, téléphone c'était le chef d'un camping et après euh, le reste d'animal crossing c'est devenu euh, déco et euh, Mario Party Eco+. plus enfin après je me souviens plus c'était comment le Mario Party et très franchement après, quand j'ai vu Smash et Camping, je me suis dit soit ça va parler sur téléphone ou sur, euh, ou sur, sur Smash. Et là t'as Antoine qui arrive, j'ai fait « Ok c'est mort, nouveau personnage de, de Super Smash Bros. Ouais, » Ouais ouais ouais, pas mal, euh, euh, pas mal, normal quoi, ouais, c'est bah, bah, En tout cas pas mal de surprises. Euh. Ben, il était temps pour une Crossing. Il y a un beau troll de fin quand même. Ouais. ouais. Je, pense vrai que, vrai. je pense que ce petit troll il a pu tuer au moins 20 personnes sur ce live. <rire> <rire> ah, non mais j'ai vraiment flippé. Hein. Genre je me suis dit non. non. Au début j'étais là quoi Ok, Marine dans Smash Bros. Ok, pourquoi pas. Mais après j'étais là. Non, ils vont vraiment... Après. C'est sur ça quand même. Après, euh, vu que Marie c'est Animal Crossing aussi et que Villageois son son, son smash spécial c'est de faire construire une maison et avec les Tom Nook. Je suis pas sûr de savoir c'est quoi le smash final de Marie. <rire> en tout cas, c'est sûr que ce sera pas un joueur écho, c'est ouais. sûr. Parce que ça n'a pas été dit. Ouais. <rire> c'est Quoi son truc, c'est qu'elle construit les maisons, c'est ça Non, c'est de, de base dans le jeu, euh, de base dans le jeu Animal Crossing, c'est la secrétaire du maire, oui, c'est secrétaire. Voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi un jeu de mots avec euh, Marie qui est... ressemble mmh. à Mary. D'accord. Et d'ailleurs, la version anglaise, ils s'appelle Elizabeth. Si je dis pas ah, conneries. Ah oui, c'est sur le, la reine euh... d'Angleterre. On va voir si ça a été mis à jour le site de Smash Bros. Attends, d'ailleurs je vais regarder ce qui se passe sur Twitter. Je vous partage un peu ça les amis. Sur, le, Et sur les la vidéo. Des... De... Attends, je crois, ouais, je crois que ça a été mis à jour. Ouais. Euh... Ah, y a... ah voilà, Nita de je vais voir ça. Allons-y. Ah. Voilà, nouveau combattant Marie. Pop <rire> <rire> Lennon qui partage ça. Attends, je regarde les notifications. Ouais ah, c'est ça, donc c'est ouais, pas un joueur éco, c'est vraiment, Marie euh, est, est considéré comme la 68. Euh... <rire> il est... Bon bah il est temps de Personne. prendre une Switch, hein Des petites trucs <rire> comme ça. <Joli. rire> MDR, tu t'attendais à voir Voluji à danser dans Super Smash Bros, Ultimate, et bam, c'est Marie <rire> Non mais là c'est mort, il sera pas dans le jeu. Ouais, et Ils l'ont annoncé en mode trophée. Il pourrait après genre, le retirer, faire un truc spécial pour retirer, ouais. mais je vois moins Nintendo faire euh, ouais. être là en mode CD comme ça si facilement au fond enfin, de mode ah bon bah tenez, voici voir bah, ok. Mais moi le seul truc que euh, je suis un je suis un peu stressé quand même parce que c'est possible qu'il y ait de la chance. Je dis bien possible parce que euh, voilà, il y a tout le monde qui est content de voir euh, Animal Crossing, tout le monde d'ailleurs et c'est voir chanter euh, sur, euh, sur euh, Super Smash Bros. Ultimate parce que certes, il y, y a Shovel Knight qui est trophée dead, donc si Shovel Knight est trophée dead, et, qu et que chanter, on n'a pas parlé, elle peut être dedans. Je pense qu'elle elle peut avoir une chance d'être dedans. Ou alors, ou alors il peut me faire douiller en montrant euh, Voldidi euh, Bandada, euh, je serais quand même content. <rire> Beaucoup de gens euh, sont éligibles. Euh... Ah, oh, Smash Bros. Ouais, ouais. Mais euh... D'accord. Attends. Attends, je veux juste, juste me réconforter dans mon hypothèse et dans mon souhait, mais qui ne sera pas le cas. Euh, vas-y, vas-y, de toute façon, euh, on va... Attends. on laissera les avis aux, aux autres personnes qui et... vont voir la vidéo. Est-ce que, vu qu'il y a Cloud dedans, euh, ils, ont mis, euh, genre, ils ont créé une catégorie, bah, du coup, euh, Final Fantasy Enfin, logiquement, oui, attends, ça fait ça. Attends, il est où, Cloud Il est là. Oui. D'accord. Donc, il Je j'aimerais je je, je, avoir un, un petit rêve, c'est d'avoir euh, Noctis dans Smash Bros. Hein c'est pas mal. En vrai, si je veux jouer Noctis, j'achète Tekken. Mais... mais dans Smash Bros, ce serait pas mal aussi. <rire> non, en fait, j'ai tout le monde qui est en train de paniquer, du genre Mais il y a Marie dans Super Smash Bros. <rire> Je sais pas s'il était demandé, si elle était beaucoup demandée. Je crois qu'il y avait un truc. Attends, hop. Il y avait un truc que j'avais vu sur internet. Attends, je vais essayer de le retrouver. Attends, je crois que je vais. Arara, d'où Jésus C'est une Nintendo Direct du vide intersidéral qui termine sur un guac incroyable. Du Jésus. Ouais, c'est vraiment la surprise ultimate, on va dire. Je vais arriver parce que je crois que il y a eu un truc ah voilà il commence à avoir en plus les petites images du jeu attends il faut que je vous partage ça non je continue je continue pour montrer à peu près ce que tu veux dire Marco pour moi j'ai fini mais regarde regarde ce que je partage attends dis attends dis dieu de Yes, how did it cost <rire> C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui veulent voir Goku dans Smash ce Bros. C'est une idée de merde, très franchement. Ah, voilà. <rire> Lucky <Luke. rire> C'est vrai, c'est un personnage. Ça, euh, ça attends. il y a Shrek. Alors, là, il y a eu un sondage. Je sais pas c'était sur quoi le sondage, mais. Euh, c'était. Il monte pas le c'est... Ah, c'est. Ouais. Et du coup. Tu vois, il y a Benjok Kazooie, Geno, Isaac, Waldidi. D'ailleurs, Waldidi qui est devant chanter. Ça m'a surpris. Mm -hmm. Bon, après, il y a Sense, mais bon, euh, Sense a arrêté euh, de skiser les enfants. Il ne euh... sera, sera pas dans Smash Bros. Oui. Ils ah ne vont, bon, vont, vont pas remodéliser en 3D, parce que de base, c'est un personnage en 2D. Ouais. Donc, euh, à euh... part euh, s'ils le font en mode Game Watch, mais. Pour ouais. ah, que tu me verras, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ah, j'avais pas eu ça. S Sora dans Kingdom Hearts. Euh... Hmm. Ouais, ouais. Intéressant. Skull Kid, il faut... Non, mais ça, par contre, ils ont pas compris qu'en fait, Skull Kid, c'est mort. Il sera jamais en personnage jouable. Mais vu que, vu que c'est... Non, attends. Ah non, ça dépend. Est-ce que ça a été dit que les objets euh, seraient les mêmes que dans les derniers Smash Bros tu parce, peux que dans ce cas, parce que, genre, en gros, si... Euh, S'ils si font comme avec les personnages et qu'ils importent tous les objets de la saga Smash Bros en, ben en, en objets ouais, euh, dans Ultimate, ça voudrait dire que Skull Kid ne pourra jamais être un personnage joueur puisque Skull Kid est déjà un trophée Ed dans les précédents ouais, jeux. Je vois. Dans Smash euh, sur Wii U et tout. Je vois, je vois. Par contre, là, ça reparle encore de... de ce qui s'est passé avec euh, Rotadidou et, et compagnie. Euh, J'essaie de retrouver de l'image où il y avait les sondages. Euh... Mais j'arrive pas à le trouver. Il y avait un truc sondage, etc., qui montrait euh, que tel pays avait fait ça. Euh... J'essaie de le trouver. Ah voilà, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Et en, plus, et en plus, il y avait euh, King. Et, euh, roll euh, dedans en plus et c'était d'attendre là, là il montrait c'était ah voilà chapin de caractère voilà voici un sondage euh, du chapin de caractère je vais mettre plus grand hop enfin même si ça change rien donc tu vois il y a à peu près euh, rex déjà ensuite euh, bandana voltiti t'as vu comment il est réputé quand même euh, Kirby <rire> Ensuite euh, le, euh, le personnage principal de Arms, que bon, j'imagine que Chap c'était parce que Arms est devenu un jeu connu maintenant. Euh, là il y a King Kyrol qui était annoncé. Nira Tomata, il y avait moins de chance. Très clairement. Et ensuite toute la compagnie. Voilà. Donc voilà tous les sondages qu'il y avait sur euh, ce match de et bien, très franchement euh, je trouve très franchement de très bonnes surprises qu'il y a eu il ouais, y en a eu une quoi. enfin deux ouais. non deux deux deux de. ouais il y a eu euh, le début et la fin A chaque fois le ils font Jim ça quoi et ils font à chaque fois ça d'abord excellent incroyable ça c'est Sifano ça <rire> putain il a fait une vidéo de réaction en plein live voilà je ça je va galérer ah ça va bon Sifano tu vas voir Etika euh, qui va réagir à Marie dans Smash Bros. Ah oui, attends, attends, je vais regarder Attends, Etika, vite, Attends, Etika, Etika. Non mais je pense pas que ce sera maintenant. Mais... Ouais, je sais, mais bon, attends, je vais voir s'il si dépend en live. Non, il dépend en live. D'accord, apparemment il a... <rire> j'avais oublié qu'il avait fait cette vidéo, Sakurai, Waira, Sauve, fou. <rire> bon, par bah c'était contre... un bon live, hein. Ah, par contre, il a laqué la nouvelle beat, ah, le... le Roblox Kenny West avec Link Pump. Euh, attends, je vais voir si. Il n'est pas en live Non, il n'est pas en live, ça va. Ah, bon. mmh. Peut-être que sur Twitter il a réagi quand même. Euh, Weinstein, Ouais. Voilà, bon, il retweet des trucs. Mais par contre, il parle pas de. Bon, dû, je crois qu'il a dû faire une réaction privée. Bon, bah voilà, je pense que je vais arrêter l'enregistrement. Je vais faire quand même euh, une demande euh, si ça vous a plu quand même euh, ce. C'est une tête direct. Tout sympa. pas Et toi Darkus ouais, c'était bien, ouais. c'était pas ennuyant ça allait vite. Ouais, tu enchaîné. Très, très franchement, je vais dire un truc, c'était bon. Peu de, peu de baba en plus donc C'était euh, un peu mieux que ce qu'avait à le 3. Ah oui, à le 3 non là, le 3 ouais. c'était largement Certes le... Certes, certes à part juste que à le 3 il te présentait plus d'informations sur Smash Bros Ultimate. Mais voilà. Là il y avait de bonnes choses et ouais. tous les fans de, de pas mal de jeux vont être contents et je suis assez, je suis assez euh, surpris pour quelques jeux qui sont euh, qui vont être tout nouveaux et j'attends des, des informations sur leurs jeux, comme le jeu Game Freak, qui est le créateur euh, des pokémon, je suis impatient de savoir euh, qu'est-ce que ça va être, à part juste être un, juste un RPG euh, classique. Alors on verra ça. Ouais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à faire des clips ou euh, à faire euh, des petits montages rigolos si vous avez envie. En tout cas, c'était un bon plaisir et une bonne expérience. J'aurais aimé de le faire en live, mais bon, malheureusement vous avez voté tous non, hein. Ah les salauds. Non, c'est pas des salauds. Je les considère euh, non, comme. Non, les, les les bons, les bons. Les bons les <rire> pardon. Donc euh, les vous pouvez voir sur la chaîne de Darko's Reaction. Wow. Euh, c'est parce que euh, vous avez voté non je peux comprendre euh, il fait tard et tout et du coup vous avez besoin d'étudier voilà mais bon après j'écoute votre choix hein. vaut mieux ne pas embêter tout le monde je préfère mieux laisser le choix à mon public voilà le public est roi quand Voilà. y aller voilà. le client est roi <rire> <rire> voilà sur ce euh, bonne soirée ou euh, une bonne journée. et Merci d'avoir réalisé cette euh, ce Nintendo direct. Bonne voilà. soirée. Allez, au revoir. Bisous. Mmh. <rire> tu vas faire le le comme euh, Nintendo Switch genre ça. <rire> <rire> Vas-y refais le quand même. Il est en lumi. On l'a pas entendu. <rire> oh, le trigger. Ah oh, le so good. Ah mes oreilles.